Bonjour à tous et bienvenue pour ce mode de jeu qui sera très stratégique. Vous ne le connaissez peut-être pas, Chainsaw Man UHC. Je galère à dire le nom de temps en temps, ça m'arrive. Un nouveau mode de jeu hyper stratégique que vous allez voir, beaucoup plus axé aussi sur le côté PVP. Dans ce mode de jeu, la partie intéressante est vraiment le début de partie. Nous aurons la possibilité de nous rendre dans le nether. Depuis ce nether, on a crafté notre ticket pour pouvoir y aller, qui est une géante de zombies. Spécificité, on peut prendre que 4 nether Ward par passage dans le nether. Et quand on quitte le Nether, on doit attendre 10 minutes avant de pouvoir y retourner. Pour pouvoir du coup atteindre le troisième monde, l'Enfer, nous devons aller au centre de ce Nether, en craftant bien évidemment notre viande de zombie, et nous devons sauter dans la faille du centre. Cette faille nous ramène dans l'Enfer. Cet Enfer dispose d'une centaine de maisons. Chaque maison nous donne accès à des mondes différents. Dans ces mondes, nous allons pouvoir passer des pactes faibles, forts, moyens. Chaque pacte propose un bonus, et un malus. On peut prendre autant de pactes que nous voulons. Mais si vous l'avez remarqué, nous commençons la game avec deux barres de vie. A nous de savoir justement si on veut jouer avec le plus de pactes possible. Ou si nous justement, on décide de jouer la carte de prendre peu de pactes pour pouvoir avoir le maximum d'HP. Si un joueur n'a pas pris de pactes, il a l'effet weakness, moins 60%. Ça veut dire que ses coups font moins 60% de dégâts. Donc clairement... Euh... Et le mec à chaque fois qu'il lui donne un coup d'épée Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser dans la description N'hésitez pas à vous répondre entre vous dans la description si vous savez J'ai essayé d'expliquer les règles en gros gros gros Dans la game je pose pas mal de questions au chat Je réagis pas mal aussi aux documents Parce que je découvrais, c'est ma toute première game sur le mode de jeu Sachez que pour information je n'avais pas lu le doc avant en fait Genre j'apprenais en même temps que le chat me disait Donc vous allez voir que certains de mes choix ne sont pas hyper cohérents Et je ne les reproduirai plus jamais d'ailleurs Allez c'est parti Attention, hein. attention, si vous passez votre doigt dans l'oreille et que vous sentez que c'est humide et, et jaune, euh, c'est pas normal. C'est quoi le sang que j'ai là au-dessus de C'est la limite, euh, c'est un peu ton énergie quoi, ton mana on va dire, un truc du genre. Pour utiliser ton pouvoir, t'auras des cooldowns mais t'auras aussi euh, ta quantité de sang quoi. est-ce que je peux faire un don de sang Non, heureusement. Oh, non. C'est nul, hein, c'est pas RP. hein. Est-ce que tu voles les packs des autres quand tu les tues ou pas Non. Quand euh... Ah voilà, c'est bon, ça revient. Quand euh, tu tues un mec, ces euh, pactes peuvent être euh, rechoisis dans les temples. Ça va beaucoup... Bah... Je suis tellement réveillé que je où se trouver le géant, les gars. Ouais C'est bon j'ai mon ticket de douche je me tire, me demande pas pourquoi je suis pas sans ça, motif Oh Qu'est-ce que c'est Ange Faites le bon choix L'ambiance du jeu est incroyable par contre Le fort est OP C'est moi le son me explose les oreilles Viadou. Ah, ah salut. Bon Mais pourquoi on m'a pas dit que je pouvais pas rester limité dans l'hôtel ouais, ouais, le ouais, Les gars, les gars, je me fais rincer. Et du coup, là, là, je, là, du coup, je vais pouvoir. En fait, il me faut trois diamants et je peux faire genre trois pactes. D'ailleurs, si je suis entendre un bruit trop toi Ah par toi. je j'ai faire l'enchante Je peux Euh... ici. Il manque de l'or, ils disent. Ok. Le génie Le génie. 88 moins 83. Bombe le démon bombe, pacte fort. Ce pacte crée une explosion digne d'une bombe nucléaire créant un trou de rayon de 15 blocs. Chaque personne qui sont touchées par cette bombe, du coup, perd de 4 cœurs et est expulsée à plus de 20 blocs du lieu de la bombe. Malheureusement, ce pacte nous fait perdre 4 cœurs permanents et il y a un cooldown de 10 minutes entre chaque utilisation. On va prendre celui-là. Hein. Cherche le je peux pas bouger. Oh, oh Mais les maps sont incroyables, hein. vraiment. Il est déjà pris j'ai que le petit. J'ai que rien. Nous arrivons au démon sang. J'ai choisi le pacte faible. Le pouvoir qu'on me donne, c'est l'augmentation du sang maximum à 125 points. Je saute et je cherche un cochon, c'est ça Ouais, petit cochon Attendez, faut parler le cochon. Oh. Oh. Le démon ténèbre. Pas de mettre la nuit pendant 2 minutes. La nuit, vous affiche 15% de dégâts supplémentaires. Regardez, 1,5 heures. Le jour, vos dégâts sont de 10%. Et du coup, est-ce qu'il faut que j'aille encore faire des pactes là ou pas En vrai, en vrai, en vrai. En vrai, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Sérieusement, sérieusement. Tu veux vraiment voir la bombe 3, 2, 1. Non, je suis pas peu fier. La hein. belle bombe. <rire> ah, le diamant. Ok. Bon. On a tout le diamant nécessaire pour pouvoir se faire un stuff maintenant. Hein. On est plutôt ok en vrai. Hein. En vrai, on est plutôt ok. Je peux faire du coup trois pactes avec ce que j'ai là. Est-ce que je ferais pas un petit tour dans le, dans le nether pour essayer de voir pour un pack C'est un peu risqué parce que je risque de me faire sauter. What the fuck J'ai Oh non quelqu'un. Pas qu'il est trop fort. Oh ok j'ai compris. Ah, putain, oh c'était nul. de pas Non j'ai plus envie Je dans un temps direct, lui, ce que je vais faire. Avenir. Le pacte que je viens de prendre, c'est le pacte Avenir. Pacte fort. En cas de mort, l'utilisateur du pouvoir sera ressuscité à l'endroit où il se trouvait 10 secondes auparavant. Ça, ce pacte est beaucoup trop fort, en fait. Il me donne une deuxième vie. Je peux mourir, comme ça, tranquille. Malheureusement, si je prends ce pacte, je perds 3 cœurs permanents. Et je perds la possibilité d'avoir de l'absorption quand je mange des pommes d'or. Bah oui Ah bah eux, lol Ah oh, le fort, le démon ténèbre Avec ce pacte, lorsque je regarde un joueur Je peux lui donner l'effet blindness Entre 0 et 20 blocs, ce sera pendant 5 secondes Entre 20 et 40, 10 secondes Et entre 40 et 60, 15 secondes J'ai la possibilité de me téléporter au joueur que j'ai regardé dans la partie S'il y a moins de 30 secondes Ça à dire que s'il y a 20 secondes, j'ai regardé un joueur Je peux me téléporter à lui en fait Je vais faire ça et je vais vendre la bombe Ah, je connais là, y'a qu'une TK dans le dos. Salut Fares, comment ça Wesh ouais, en fait je... Oh problème là. Eh Fares Oui. Tu sais compter Oui. 3, 2, 1, à plus. Euh, tu ah, peux partir très loin, genre. Alors, petit malaise. Genre <rire> Petit malaise. Tu peux partir loin. Du bon, j'ai eu une de mes 8 aides. Fou le vie en fait Let's go J jure après, c'est oh. 4. Pourquoi je me l'ai Mais quoi Mais c'est quoi ça Pourquoi à chaque fois je. Attends, attends, je le tire. Le non, je le tire pas. Ok, on me dit dans l'oreillette, arrête après, il y a plus de stream du coup j'arrête. Non, non, si, me... si, continue, continue, continue. Ok, on tape. 1 okay. minute 15 Ok Je me fais baiser Oui, Fares. <rire> c'est quoi ça Je <rire> sais pas, Oh il t'a tourné la caverne, je suis un peu abattu. Oh j'ai perdu deux ouais. coeurs Quoi Mais quoi Il fait goutrer hein. Yo On Il a l'avantage de le je fais du coup, on va peut-être manger. prends, prends, prends. Peut-être. De toute façon je suis mort. Ah bon Ouais T'as plus de gapel Oui La télé la télé Je sens qu'il y a un bait là derrière Bah oh, non non Hein Je suis un peu triste là On l'a télé ou quoi Bon je vais vous laisser vous vous Non oh, tu peux le tuer tu peux tuer tu peux tuer tu peux tuer Tu peux tuer, tu tuer. Oh bon, bon, méga on a tué tout de suite Tu peux tuer tu peux tuer oui. J'ai envie de... J'ai envie de te frapper parce que tu m'as volé le truc Eh de... hey, les gars oh. <rire> <rire> Attends mais ça c'est quoi ça Attention les gars Oui Oh Il est en train de te baiser votre bretta je reconnais Oh Eh Ouais ça un peu là Mais tu mets quoi toi là derrière Je sais pas je fais chier le monde On parle pas avec les gens, c'est moi le partenaire ici Quoi Attends t'as dit quoi Oh tu le baises hein Oh tu le baises. Non laisse moi, laisse moi, laisse moi, laisse moi Je Par pitié, bah bouge moi Non mais tu viens ici hein ah, okay, Allez, les mots de merci Attends, Bien on refile les blocs Ah NON Mais je jure c'est lui Oh non, c'est fini C'est fini Ah Ah tu me gosses là par contre Ah pardon C'est pas grave, c'est la vie Oh mais jure Bon allez arrête de courir j'ai assez attendu C'était une blague hein Oh bah écoute t'es sympa Prends des flèches sur les kills Pourquoi vous fightez pas Pourquoi vous fightez pas Pourquoi vous fightez pas Parce serai... Attends je cherche ma c'est une un robe gap en fait je crois qu'on est trois la même cible. Avec. Oh bah Yamax, salut mec! Ah bah Yamax salut mec! Deux, on est trois. C'est pas normal, pardon, de taper les gars. Oui, on stable, on snap, attends, on stable, on snap. <rire> ouais, attends, attends, attends. attends. attends. Je attends. attends. Je je regarde, vas-y, vas a... vas passe devant. Oh bah, ouais. bah putain, voilà, il m'a ta tapé, il m'a tapé! Je l'ai tapé, frère. En vrai, Max, 2v2 pour Digapel Apple. Mais pourquoi 2v2? Moi je suis bien tout seul, les gars! Ouais, ok, bah on va te trouver 2 alors. Eh, Fares, juste là. Toi, non! Oh le... Attends, recule, recule, recule, Oh le big malaise hey, les gars, enfin, vous savez, enfin... Non mais attends, fous. je le non, mais je le tape Les, les tape, gars, je... les gars UFG, euh... all... bah, en fait, j'ai encore du sang, gars j'ai encore, de... encore touche le seul ah, allez. Ouais, il y en, en, en a un droit. autre que je voudrais bien oui, avoir, bah... après, quand je fait, j'avais checké ton j'aurais voulu avoir Omega c'est dommage Moi je pense que t'as win si tu m'as. J'ai la possibilité de me téléporter au joueur. Ah oui, j'ai. Ah oui, c'est ça. Oh, Mais toi Je t'ai fait <rire> <rire> On peut pas sortir! Je, je bug! Mais jure! Oh, j'ai eu un move hyper smart! Je sais que c'est un mode de tryhard, mais là. Et. <rire> Et... Bat. Bat. Je bat. Moi je propose qu'on se tape! Non mais. Mais c'est. Mais c'est trop fort! Oh non, oh non! Il y a un, un souci dans, dans, dans les pouvoirs. Dans les pouvoirs. Mmh. Ah oui d'accord. Enfin gros, enfin le taille c'est pas utilisé. On va utiliser ce pouvoir, mais j'ai un pouvoir, il marche pas. Il peut pas fonctionner. Genre je me fais juste baiser des cœurs pour me faire baiser des cœurs. Ouh Vas-y temps non ça marche pas, y'a rien qui marche Oh pourquoi tu peux le fer Pourquoi tu fou le fer bah, Y'a rien qui marche en hein, T'es wow. pouvoir... fou le fer Juge, <rire> juge pas, pour pouvoir le fer What the fuck <rire> <rire> Oh les irrespectuels on possibles Vraiment les je suis fatigué, hein, c'est trop nul à mon pouvoir. Je me fais que le mec. Mais bon, je vois ta vie quoi. <s 'étonne> D'accord, je ça me fait arrêter de courir. Oh Ouh J'avais un mi-coeur Je Oui La boule de neige, elle m'a sauvé. Ton pouvoir est trop fort hein. Merde C'est Ah <rire> oh frère, mon pouvoir, mon pouvoir moyen il est moins bon que le pouvoir faible, frère, c'est trop bien. Et non. Oh, ça marche pas, je vois plus rien. Oui, c'est Il bon. s'est mis son sa de lave Bon. <rire> J'ai plus d'eau. Wow une transformation allez à tout de suite Hop. Bref, ça... Oh ouais, ça, euh, 8 secondes là C'est vrai C'est pour 8 secondes On a les goldenets. On va quand même mangé son ramoureur Ce serait pas ouf T'as tant godets que... que ça Bah j'en ai ouais avec 10 sur un mec Quoi Bah le mec qui vient de tuer il en a Et Mais tous les alignements des planètes sont faits pour pas que je gagne cette partie Et Un cœur pour se couloir à tous Un cœur pour se couloir à tous 你<笑><笑> <Laborator ilfi> あ、これだ